La Vidéoscopie, c'est notre moment préféré de la semaine, surtout quand il s'agit de découvrir un nouveau média, en l'occurrence un média frais, puisque c'est de fraîche dont il s'agit. Voilà, fraîche, ton média engagé, ça commence bien, pour l'inclusivité, encore mieux, qui fait tomber toutes les étiquettes. Alors bon, moi quand on me parle de ça, évidemment, je me demande ce qu'ils vont me faire tomber aujourd'hui, alors c'est parti les hommes avaient des risques de tomber enceintes. alors là on trouverait des moyens de contraception dans les semaines qui viennent. Il y a globalement du retard sur... Oui, alors ça c'est un argument féministe parfaitement éculé et parfaitement invalide qui prétendrait que les hommes ne se consacreraient qu'aux innovations technologiques les concernant. Sous-entendu, quand ça concerne les femmes, c'est à elles de jouer. En réalité, les hommes sont ceux qui inventent pour tout le monde. Hein, C'est-à-dire que je ne cesse de répéter que plus de 95% des, des primés du concours Lépine sont des hommes, que la, la quasi-totalité de tout ce qui nous entoure matériellement a été construit ou fabriqué par des hommes, et que même les produits d'hygiène féminin innovants sont inventés par des hommes. Je, je, il y avait un, un reportage il y a quelques années, je crois que c'était un indien ou un Sri-Lankais qui avait inventé un accessoire pour l'hygiène des femmes du tiers-monde, et c'était même pas elle, qui vivaient le problème qui ont pu l'inventer, c'était un homme. Moi j'ai envie de répondre à cet argument. L'homme invente déjà 95% à 99% de ce qui nous entoure. Quel est le reproche qu'on leur fait De ne pas inventer 100% Eh oui Pourquoi les femmes n'inventent-elles pas elles-mêmes quelque chose de temps en temps Surtout quand ça, ça a un lien direct avec leur propre santé ou salubrité. Hein, ça nous soulagerait aussi un peu de temps en temps. La charge mentale, elle est un petit peu là. Elle ne consiste pas qu'à passer le balai et à faire cuire les nouilles pour le petit. Hein, il faut aussi parfois savoir faire des génies et savoir penser euh, hors de la boîte, comme disent nos amis anglo-saxons, et savoir inventer, hein, parce que ça, ça commence à bien faire maintenant. Sur l'acceptabilité du fait de se contracepter en ayant un testicule quand on est en France. C'est pas quelque chose qui est vraiment dans l'esprit commun, on va. L'acceptabilité du fait de se contracepter Et... avec. Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre finaliste Alors là, on a, on a une neuve langue euh, presque de science petiche, hein, avec des néologismes euh, tout simplement euh, qui n'existent pas. Enfin, se contracepter, on verra, les monteurs me contradiront au besoin, mais j'ai pas l'impression que ça figure dans le dictionnaire. Il n'y a, a, a rien, il n'y a, a tout à fait, il n'y a même pas les bases là. Alors, que sait-on, même si je ne devrais pas lire le contexte, parce qu'une vidéoscopie, normalement, je ne suis pas censé lire les petits titres à côté. Mais aujourd'hui, je fais exception. Antoine et Samuel de Sotoko underscore contraception. Voilà, je le pensais. Cette soi-disant contenu journalistique, en réalité, est une publicité déguisée. voilà, Puisqu'elle repose sur deux protagonistes qui ont des produits à vendre. Alors, ça n'est pas grave, mais quand on a des produits à vendre, il faut signaler publication commerciale. Moi, je n'ai jamais caché que j'avais des choses à vendre qui sont mes formations payantes, mes contenus, mes séminaires, appelez-les comme vous voulez. Là, c'est parler d'un sujet médical sans annoncer la couleur. Si vous pensez que les conflits d'intérêts n'existent pas, vous êtes un Français typique. Ça me paraît presque contrevenir aux au termes de la plateforme, ça fait tout peser sur le frein sur les femmes et sans même se poser la question en fait, pour nous c'est normal et pour moi d'ailleurs c'était normal jusqu'à euh, ce que j'ai 25 ans en fait Moi j'utilise la contraception Alors bah, déjà on apprend qu'il a plus de 25 ans ce qui à son, à son physique n'était pas gagné d'avance et en parlant de physique, bon vous me connaissez hein, moi c'est pas un terrain sur lequel je me déploie facilement mais là on a un petit peu comme un cousin éloigné Thomas Messia hein, c'est à dire qu'il a peut-être le sein un peu moins tombant mais à part ça, on est un peu sur le même volume d'homme, hein, c'est-à-dire euh, euh, pas beaucoup de hauteur, euh, toutes petites mains, tout petits pieds. Hein, donc, euh, je vous laisse poursuivre la suite logique des, des petites mains et des petits pieds, euh, petites jambes, euh, un peu de ventre, euh, aucune force vitale, euh, aucune force physique, aucun aucun caractère athlétique. Son taux d'œstrogène doit le dédier à certaines préoccupations qu'un homme plus âgé trouverait un petit peu hors sujet ou ennuyeuse quoi. J'adore ce. C'est comme des SMAR un peu plus moi. Bon. Ah, oh, je viens. Il est pas du tout sticky. Moi, j'utilise la contraception thermique. Donc, c'est une méthode qui repose sur la chaleur naturelle du corps. Oui, mais ça, c'est encore une fois un doux mensonge. Ce n'est pas que tu l'utilises, c'est que tu la promeux et que tu en as fait un business. Dis-le que c'est comme si on interviewait le créateur d'une app en disant, ben bah, moi, j'utilise ça, c'est très bien. Et tu dois... Il y a un conflit d'intérêts, il faut qu'il y ait écrit sur ta gueule l'application dont je suis en train de vous faire la promotion, c'est la mienne, c'est moi qui la vend. <rire> ça me paraît un minimum. Et je suis sûr que dans les commentaires, un, il y a 95% de meufs, et je suis sûr que aucune ne relève le, le paradoxe. Voilà. Personne ne dénonce un propos objectivement commercial et donc totalement biaisé pour euh, arrêter le processus de spermatogénèse et donc euh, diminuer la fertilité petit à petit jusqu'à arriver à l'état de contraception. J'ai principalement utilisé des préservatifs. Moi, j'utilise euh, l'anneau Andro switch. C'est euh, un anneau en silicone qui va permettre de remonter les testicules euh, contre le bas-ventre. J'ai fait une vasectomie. Voilà, donc en fait, c'est vraiment le dérivé direct de Thomas Messia. Peut-être qu'il s'auto-engendre ou peut-être que le père euh, en, a fait, en a fait deux, hein, peut-être avec... Euh... De maman différent, ou je, je sais pas, il y, y a une reproduction de ce modèle d'homme. Hein. Je suis marié depuis maintenant plus de 8 ans, avec une femme que j'aime, et qui m'aime aussi, j'espère. Tu remarques qu'il est certain qu'il l'aime, mais il émet quelques doutes sur la réciprocité. <rire> la, la réciprocité, c'est beaucoup moins sûr. Hein. Euh, on va voir dans quelques instants pourquoi il émet ses doutes. Il est... Il a une petite case qui fonctionne encore. On verra qu'il a raison d'émettre un léger doute. Mais ouais, on s'étonne pas que ce soit finalement lui qui ait eu recours à la solution la plus radicale. Et on se demande si ça sera vraiment une grosse perte pour le patrimoine génétique de l'humanité. Une réception définitive qu'on appelle aussi plus simplement une stérilisation. Ça faisait des années que... J'avais pas forcément euh, envie d'avoir un enfant tout de suite. Je me suis dit, après quelques mois, autant bah, passer le cap et ne pas faire euh, voilà, peser sur notre relation, sur lequel on était vraiment sur la même longueur d'onde. Quand j'ai vu une méthode où on m'a dit, OK, ça peut marcher et euh, c'est à toi de le porter, mais trop bien, je me suis dit, mais carrément, j'y vais. J'étais en relation avec. Oui, mais alors, sur le fond, sans, sans même si la forme et est horripilante, je me suis dit, après. C'est insupportable, bah, enfin, votre attitude cap, Il faut bien admettre que sur le fond, ce n'est pas idiot et que ça a, ça a des avantages. Alors moi, je connais mal euh, les solutions de maîtrise de la reproduction, on va dire, de contraception masculine, mais je vais vous donner mon avis sur celle-ci, ou en tout cas sur le peu que j'en sais, juste après cela. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à arriver par derrière, sauf dans un contexte qui n'a rien à faire dans cette vidéo. Quand début 2022, il a fallu réindexer les prix sur l'inflation, hein en français ça veut dire augmenter, je vous ai prévenu un mois à l'avance. Mais j'ai quand même tout fait pour repousser l'inflation du VIP. Et hélas, hélas, hélas, le coup près de la pompe me tombe dessus autant que sur vous, peut-être même un peu plus d'ailleurs. Pour ces raisons-là, le VIP à compter du 1er septembre sera également augmenté. raison de plus pour en profiter au mois d'août. Voilà, août 2022, dernière chance de profiter de l'offre VIP aux tarifs actuels affichés à l'écran avant réindexation, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu donc, je vous disais que si la forme est horripilante, le fond l'est beaucoup moins et qu'en réalité, il y a beaucoup d'avantages à être l'acteur de sa propre contraception. D'abord, il bah, y a l'avantage qu'on sait ce qu'on fait et on sait ce qu'on prend et quand on le prend, hein, parce que les oublis de pilules euh, opportuns ou inopportuns qui amènent à des grossesses euh, inopportunes ou opportunes. Et puis, soudain, ça arrive, oh On en connaît tous hein, et j'en connais également. Ensuite, il y a le fait que euh, s'il doit y avoir un impact hormonal néfaste pour la femme ou qu'il y ait des conséquences pour elle non souhaitables, bah, pourquoi pas euh, Est-ce que, je sais pas, on pourrait faire, euh, j'en sais rien, moi, 5 ans l'un, 5 ans l'autre ou euh, un an l'un, un an l'autre, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas sur le principe opposé à partager ce risque-là. Après, il y a beaucoup de femmes qui apprécient également la pilule ou le stérilet au sens où. Il leur donne une certaine constance, semble-t-il, encore une fois je m'avance sur des questions médicales, mais il leur donne une certaine maîtrise de leur cycle hormonal, alors que sans, elles en sont un peu l'objet, voire le jouet, euh, le cycle leur arrive à n'importe quel moment, peut être très long, très douloureux, etc. Mais si l'une d'entre elles vous dit que vraiment ça lui donne envie de gerber euh, six jours sur 7, et que les conséquences pour elles sont extrêmement prégnantes, voire insupportables. Pourquoi pas, après le problème c'est que, encore une fois, euh, les documentaires réalisés euh, par euh, les distributeurs d'un produit, je leur accorde aucun crédit. Ça s'appelle de la méfiance élémentaire, euh, voire de, du discernement. Et ça semble pas être la vertu la mieux partagée chez euh, les commentateurs. Là. Donc personne n'a vu qu'ils euh, font la promotion de leur propre méthode. Ah si, il y en a il y a qui vit, qui a commenté euh « <rire> La sélection naturelle est troublée par des cuques <rire> Qui se coupent eux-mêmes les burnes, voilà, on s'étonnera pas, pas de l'homme politique qu'il a choisi comme photo de, de profil. Je me disais, ah c'est super d'avoir une relation dans la confiance comme ça, et puis aussi libre et machin et tout. J'ai commencé à me dire, en fait, je suis complètement... Une bon relation bon. libre, hein, donc vous reconnaîtrez euh, les marqueurs de Thomas Messia. Hein. Sa femme est sans doute en trouble avec un autre homme, et sans doute enceinte de l'autre. Ok, il y a rien qui me plaît sur moi, mais en fait, elle juste apprend tout. C'est surtout quand j'en ai parlé à des amis, femmes, vers 18, 19 ans, que j'ai compris en fait que c'est moyens de contraception, en fait, chez les femmes, ça pouvait provoquer en fait plein de choses. J'ai pas envie que pour ma partenaire, ce soit un problème en fait, la contraception. Rien que le fait de proposer de payer la moitié des frais de la pilule, parce que ça reste des frais aussi, bah, même ça, j'y avais pas pensé en fait. Bah, moi, le déclic, il a été là où je me suis dit, tiens. Oui, alors moi, j'ai jamais pensé à, à payer la moitié de la pilule, par contre, je pense que je paye suffisamment de trucs en général. Donc, j'avoue que. Je ne sais pas si c'est une élégance de proposer ça, mais généralement, il y a un moyen de partager au global l'intendance et les frais sans devoir couper les additions. Quand on commence à couper les additions à l'euro près, c'est qu'en général, à l'euro près, l'heure approche. Il faut le savoir. Hein, voilà. Moi, la contraception, en fait, c'est quelque chose d'assez banal. C'est juste mettre un préservatif, alors que justement, pour les femmes, c'est un gros sujet. Je pense que c'est ça dans, dans la société, hein. c'est que vraiment, vu qu'on ne porte pas l'enfant, c'est pas notre charge, en fait. Que c'est pas à nous euh, de porter la responsabilité de tomber enceinte, et que c'est pour ça que les moyens de contraception pour les femmes sont beaucoup plus popularisés, comme euh, la pilule, le stérilet. On a, par exemple, refusé longtemps d'avoir une pilule pour homme, parce que ça pouvait provoquer des dérèglements chez l'homme, des chances de stérilisation. Mais au final, quand on y pense, c'est et les mêmes effets secondaires que pour la pilule pour femmes. Ce qui est une preuve supplémentaire qu'en France, bah, l'égalité homme-femme, elle n'existe pas. Et du coup, ouais, le fait que les femmes subissent un peu toutes les à côté de la pilule de façon très jeune et que ce soit si ancré dans la société, bah, montre un peu tout le chemin qu'il y a à faire. Oui, mais encore une fois, euh, oui, effectivement, euh, il y a un poids physiologique sous forme de, des conséquences hormonales qui doit être discuté. Mais encore une fois, ce que tu, ce que tu négliges, Gontran, c'est que beaucoup de femmes ne s'en plaignent pas. Au contraire, tu fais des généralités qui empêchent de, de donner du crédit à ton propos. Bon, voilà. Que je te reproche. l'égalité homme-femme, elle n'existe pas. Et du coup, ouais, tu avec femmes ça. Tu les à côté de la pilule de façon très jeune et que ce soit si ancré dans la société, bah montre un peu tout le chemin qu'il y a à faire. Je pense que les hommes sont vraiment très très sensibles dès qu'on parle de leur corps et plus précisément de leur, de leur verge, en fait, et de leur sexualité. Après, sur d'autres méthodes de contraception, je pense que le slip chauffant, C'est une publicité, en fait, ils lisent un texte, ces gens-là, mais il n'y a, a pas une parole qui est sincère. Ils lisent, ils lisent. Par exemple, enfin, les hommes... Euh, ils récitent ils des cantates. un peu avec un trou au milieu et puis ils vont se dire soit c'est trop compliqué, soit euh, j'ai peur que mes testicules marchent plus ou quoi. Il y a des peurs assez inexpliquées, mais tout simplement parce que ça touche à notre intimité la plus pure et que enfin, les hommes euh, parlaient de leurs testicules, Est-ce que c'était vraiment la peine que l'épigone de Messias se stérilise Au sens où euh, c'était quoi sa probabilité objective de se reproduire, en fait Dites-nous les femmes dans les commentaires euh, ce que vous pensez des chances objectives de cet homme de se reproduire dans la vie normale. Hein, moi j'ai un peu l'impression que sa vasectomie c'est euh, raisin, euh, le raisin est trop mûr, j'en veux pas. Je pense que la loi de la sélection naturelle et le fait que euh, seuls les déciles supérieurs de la stratification dans l'échelle des hommes est accès aux femmes... Lui procurer déjà une contraception naturelle. Naturelle Oui. Voilà et regardez ça et vous pouvez et déguster voilà. une merveilleuse noix. C'est à dire que de toute façon la meilleure contraception quand on ressemble à ça c'est le rejet en fait. De leur testicule je crois que c'est pas pas très développé pour l'instant en fait. Il y a une espèce d'injonction de la, de la société à ce que les femmes suivent leur santé de façon très rapprochée avec des rendez-vous réguliers chez un ou une gynécologue. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout chez les hommes. Si un homme ne rencontre pas de troubles de la fertilité ou n'a pas envie de se contrasseter lui-même, il peut tranquillement passer toute sa vie sans jamais voir un urologue ou un andrologue. C'est complètement déséquilibré de ce point de vue-là. Principalement pour... C'est déséquilibré parce que jusqu'à preuve du contraire, les hommes n'ont pas encore de fruit de la passion. Et qu'en conséquence, euh, les frottis et tout y quanti euh, les concernent un peu moins, mais enfin bon, ça, ça semble, ça semble t'échapper, ou à moins que tu aies déjà fait ta transition. J'ai les mœurs, ce qu'il faudrait, ce serait déjà qu'on en parle dès le plus jeune âge, en fait. En intégrant euh, les contraceptions testiculaires dans tous les programmes, justement, de sensibilisation et d'information sur la vie sexuelle. Déjà que les efficacités de toutes les moyens de contraception sont remises en compte, puisque on peut tomber enceinte sous préservatif, sous stérilé, sous euh, pilule, sous tout ce qu'on veut. Hein. Les taux de protection ne sont que de 80, 85, 90, 95% dans le meilleur des cas. J'aimerais, dites en commentaire si vous en avez, des sources objectives de l'efficacité du slip chauffant. Là. Si tu vis normalement en slip chauffant, dans combien de mois ou d'années tes papas, euh, je pense que ça ne va pas traîner. Hein. Dans les collèges, lycées, dans les écoles, en ayant une vraie volonté aussi du gouvernement de mettre ce sujet-là, euh, de l'intégrer aux politiques de santé globalement et d'en faire un sujet. Ce qui est intéressant avec la contraception thermique, par exemple, mais ça pourrait être valable pour aussi les autres méthodes de contraception, c'est que, en fait, euh, il y a un vrai précédent de la méthode, elle marche, il y a juste besoin de... Ça veut rien dire, la méthode, elle marche, c'est un, arg... <rire> un argument de, de, de vendeur de tapis ou de pantalons à on ne sait combien de jambes. <rire> une méthode marche à combien de pourcents, dans quelles conditions il y a aussi une méthode tout à fait naturelle qui consiste à observer à ce que la femme mesure l'évolution de trois facteurs, que je ne vais pas citer parce que ce n'est pas très euh, glamour, mais enfin je vous invite à vous y pencher, non. qui fonctionnent à, euh, selon les mesures, entre euh, 85 et 90%, voire un peu plus. On a envie de comprendre si ton histoire de slip chauffant, hein, c'est plus, c'est moins, c'est une publicité de mauvais goût et qui n'a aucun impact. Puisque tu ne me donnes aucun argument saillant pour convaincre un contradicteur. Une publicité doit vous donner au moins un élément rhétorique permettant de convaincre un mécréant, un incrédule. Là, je ne peux convaincre personne puisque tu ne me dis rien. Tu ne sais même pas vendre ton propre produit de le partager plus, et je pense qu'une fois que ce sera un peu plus assis cette connaissance-là et cette reconnaissance de la méthode et de son efficacité, ça donnera déjà un bon terrain pour sensibiliser plus. Il faut aussi qu'on apprenne à en parler entre hommes, que ce soit pas juste un sujet entre femmes et hommes, ou que l'homme considère ça comme une affaire de femme, quoi, et qu'il ramène ça à lui, qu'on puisse en discuter tous ensemble, quoi, entre hommes, que ce soit pas un sujet tabou. Bon, bah oui, alors là, effectivement, il faut, il faut, il faut, moi j'aime bien... Euh... J'aime bien la théorie du Yaka Faucon. Il faut inventer un nouvel homme qui fasse table rase. Hein, c'est la passion du wokisme, c'est le tabula rasa. Qui fasse table rase de tout ce qu'il est anthropologiquement et qui fonctionne différemment. C'est-à-dire il faut inventer un homme qui soit femme tout en ne perdant aucune de ses euh, vertus masculines. Voilà. Bon, mais quand vous l'aurez, votre nouvel homme, vous m'appellerez. En attendant, euh, j'ai envie de vous dire bon, on va rester comme on est. Hein, c'est peut-être pas parfait mais au moins on sait ce qu'on a et euh, pour ceux qui veulent devenir euh, comme euh, l'épigone de thomas messia bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, vous vasectomisez ou porter des slips chauffants moi je mets des caleçons de la marque para on mettra le lien euh, pourquoi pas hein, je vais faire l'influenceur de bas, je vais vendre des caleçons maintenant je vais vous montrer mon, mon slip de hein, toute façon euh, tout pour payer l'essence <musique> Donc moi je porte des caleçons, ils sont très confortables, c'est le modèle euh, boxer de chez Parap, A R A H on mettra le lien sponsorisé Amazon. J'ai essayé plein de marques, celui-ci on, on a l'impression de ne pas en avoir. Ils ne sont pas très durables, donc sachez que bon au bout de six mois ils vont être un peu, il faudra les changer, mais par contre ils sont d'une finesse, Bon, surtout pour ceux qui, euh, qui ont été généreusement euh, dotés. Hein, euh, encore une fois, taille de main, taille de pied, hein, vous m'en direz des, des, des nouvelles, voilà. Euh, sur cette bonne pub euh, d'encul, bah, je vais vous dire euh, de continuer la visite de la chaîne parce que je pointe au bout de mon doigt. Si je vous ai fait marrer, si je vous ai appris quelque chose ou si mon approche de ces sujets vous a plu, c'est le moment de rétribuer la chaîne avec un pouce. Là, je lève l'index, c'est pour voir si vous suivez. Et à bah, la prochaine